Un ours à l'école de Jean-Luc Englebert C'est le dernier jour de l'automne, bientôt la forêt s'endormira. Un petit ours se promène, lui aussi s'endormira pour la longue nuit d'hiver. Pendant que sa maman prépare la tanière, il en profite encore une fois pour aller voir les arbres qu'il aime tant. Au détour d'un chemin, il découvre une drôle de chose colorée, accrochée à une branche. « Qu'est-ce que c'est ?» se demande le petit ours. « C'est doux, c'est chaud, c'est joli », pense le petit ours en jouant. « C'est rigolo !»